Toi, ce que j'ai remarqué, c'est que t'as beaucoup changé. T'étais beaucoup plus ancré. Plus peur de dire le mot Dieu. T'as plus peur de plein de choses. Mais toi, quand t'as parti justement, est-ce que c'était pleine con conscience ou t'as commencé sur un autre sujet? Ton ton message, il a parti de quoi puis comment? que fait pour l'amener à Très bonne question. Moi, qu'est-ce qui m'emmenait à tout ça? J'ai fait un, un burn-out, puis après ça, je me suis intéressé au développement personnel. Puis quand j'ai éveillé à, à toutes ça, ces connaissances-là, je me suis dit, mais pourquoi qu'on sait pas ça? Pourquoi papa maman nous ont pas enseigné ça? L'école nous a pas enseigné ça? Et avec le temps, tout ça m'a emmené beaucoup plus beaucoup plus du côté de la spiritualité. Puis aujourd'hui, honnêtement, je suis un super entrepreneur. Hein? Moi, je suis, un, je suis un éveilleur de conscience, mais je suis un top entrepreneur dans ma façon de parler les choses. Je suis dans l'abondance, mais je modélise toujours la nature. Mais toujours mmh. la nature, et j'applique. Qu'est-ce qui fait que ça a changé de avant à aujourd'hui? C'est simplement ce qui passe à l'intérieur de moi.